Oui. Yeah. Yeah. Smoke, ma cigarette, choke dans un monde où la violence a tous les droits. J'ai rien contre qui raconte, J'suis juste plus ça, c'est gangster. Dans une question de ta vie dans ton heure. Je porte des tatouages réversibles t'en faudra plus que ça pour atteindre le microphone. M'a donné, j'te un conseil, d'ailleurs c'était un fake, parce que pour toi les pop et break. Et si c'est pas crédible, faut pas que tu comptes ces mots. Porte une veste réversible la famille, ça vaut de l'or. J'en ai ramassé de la cote pour avoir une cote fake sur chaque gueule, Y'en a trop qui m'en veulent. Pour un pack de 14, dans le ciel. J'ai juste la logue est encore La haine est mon ami alors je crie et je ris Les deux là je sens plus Le bonheur c't'avoir l'heure des grands buts bandit C'est pas rêve de Paris Avec Slim Shady dans un bloc tout petit Dans un monde de gang je J'rêve de gangbang. bang Faire la force de réseau Bro, j'suis synchro niveau est Ça au studio Pis une physio Au mic j'rappe avec des gars Qui me prennent pas juste pour un flow Ou un fou en solo Qui me prennent pas juste pour un flow Ou un fou en solo Parfois je pas l'air Parfois j'en coupe des doigts J'en ai fait des erreurs, ils m'ont dit j'connais la chanson Gangster, mais pas la version America. Ma foi, bipolaire, ma foi, j'en perds des bouts de doigts J'en ai fait des erreurs, ils m'ont dit j'connais la chanson Gangster, mais pas la version America, America. J'en ai fait des erreurs, ils m'ont dit j'connais la foi, mais pas la version Américain Quand je sors de l'hôpital, je retombe dans le rose m'arrête, tu peux être sûr que c'est des verses que je me bloque Oh the fuck on 47 On vient braquer ta mètre C'est tout un temps qui veut rien voir moi meilleur rien qui m'arrête P's cause après psychose magiquement ça y prend du fun. Faut la police s'y m'arrête J'avale tout le sac. C'est celle que je me délivre quand j'en fais trop sans faire. C'est pour faire peur aux bières. le fais les hilas en C'est un code Pinel en liberté. Puis l'assume complètement. De l'autre, j'avais en injection. Puis serais bien content. Coup de bord, le faire en face. On s'en vient braquer ta mettre. Parfois, bipolaire, ma foi. J'en parle des bouts de toi. J'en ai fait des erreurs. Ils m'ont dit, j'connais la chanson Gangsta. Mais pas la version américaine. J'en ai fait des erreurs. Ils m'ont dit, connais la foi. Mais pas la version que je le sache dans cette chaîne de vie La vérité choque, à grand coup de pare-choc, connaissez-vous l'expression, Péter sa coche, vol de sa coche, c'est moche, cliché, est un cliché, je garçon de mauvaise terre, champagne de une je suis sa qui torche, un chien de poche, une qui roche qui tourne mauvais croche. Jamais par ces pièces de monnaie, je cherche en choix, dans le désespoir En on ensuite le livre sans parachute Reste farouche, car tu ne portes plus de couche. Truc croche, la croche, car il n'a rien dans les poches. Son quartier est une ruche, son chemin, chez ton d'embûche. Sa vue à la marche, tu te te tout tu te crasses. Prends du panache, avec le cash qui l'arrache. Il s'agit d'une vache de hache. Ou des choses qui branchent, comme la poudre blanche. Vente pour se déprendre, viennent de change. Pour une poignée de change. Si tu prêches la croix, ce n'est pas le manque de foi. Des fois, t'as pas le choix. Choisis ton avenir avant de périr. Rien t'empêche de pécher pour subsister. Les riches qui trichent, sont fichent, c'est louche. Un chic, type qui chic, son fric, c'est louche. Ouais, même,